Chaque jour, vous pouvez utiliser cet échauffement de base avant de réaliser les 4 exercices que nous vous proposons. Ces 4 exercices mobilisent le haut et le bas du corps ainsi que le système cardiovasculaire. Nous vous proposons deux formules pour réaliser chaque jour 4 exercices. Première possibilité, vous enchaînez les 4 exercices à la suite, chaque exercice étant réalisé pendant au moins 30 secondes. Vous devez exécuter ce mini-circuit de 4 exercices 5 fois. Entre chaque circuit, vous accordez un temps de repos égal au temps d'effort consenti. Pour cela, il est judicieux d'utiliser le chronomètre de son smartphone. Deuxième possibilité, vous faites 5 séries de chaque exercice avec 30 secondes d'effort et 30 secondes de repos. Une fois les 5 séries effectuées, vous passez à l'exercice suivant. Nous vous invitons à tester les deux formules. I might spin it, I might spin it, I might spin it. I I might spin it, I might spin it, I might spin it. I New X, New X, New X, New X, New X on me, right? New X, New X, New X, New X, New X on me, right? I might spin it, I might spin it, I might spin it. I i might spin it i might spin it i might spin it elephant way the trunk in the front jackie chain way i do all my stunts lay the wood like i'm laying a bunt misunderstood you can call it a bluff hey run up bitches, i might spin it on a brand new ride palm is itching cash is in it by the end of night mcm i'm not talking about crush back on me i don't mean to be blunt stay low keep it all in the tuck telling stories yeah your life is a crutch hey you been lying you been trying you can't hit this life You've been praying on my downfall. See it in your eyes. New acts, new acts, new acts, new acts, new acts saw me ride. New acts, new acts, new acts, new acts, new acts me right I, I might spend it. I might spend it. I might spend it. I I might spend it. I might spend it. I might spend it.